Madame la Présidente de la Ligue nationale de football féminin, chers congressistes, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, nous sommes arrivés au terme donc de nos travaux ce matin hein, et je ne voudrais pas être trop long si ce n'est de demander aux uns et aux autres de mettre en application les résolutions les décisions prises lors de nos assises et de pouvoir également euh, mettre en place les compétitions de la saison et de pouvoir les mener jusqu'à terme pour que nos équipes nationales en compétition puissent euh, aussi solliciter euh, les acteurs locaux notre équipe nationale a joué le match en Turquie et dans cette équipe nationale, il y a un jeune joueur sélectionné localement qui a fait euh, une très bonne prestation et qui a d'ailleurs surpris les autres professionnels qui étaient avec lui dans ce regroupement. Je souhaite donc à tout le monde à ceux de l'intérieur de regagner donc leur province et leur famille dans des bonnes conditions et de mener naturellement les activités prévues dans act dans leur ligue provinciale à bien pour le bonheur du football de notre pays. Je vous remercie.